Bélier et ascendant Bélier, voici une vidéo un peu spéciale sur les forces qui sont les vôtres, de la même manière qu'il y a quatre éléments, eh bien vous avez quatre forces en vous qui vous caractérisent et qui font que vous vous intégrez à, au milieu dans lequel vous êtes. Première force, votre vitalité. Alors ça, c'est sûr, on reconnaît un Bélier à la force qu'il dégage, hein, de par cette vitalité qui est la vôtre, elle vient d'une prédominance de deux planètes, le Soleil et Mars, Mars étant votre planète maîtresse, mais le Soleil est secondairement aussi l'un de, de vos maîtres. Donc partant de là, vous êtes même une incarnation de la vitalité, vous avez euh, une santé de fer, vous êtes rarement malade, enfin, bon, quand vous êtes malade, hein, ça peut descendre très bas, mais ça remonte très vite, vous voyez, vous êtes quelqu'un euh, dont la vitalité est telle que euh, euh, bah vous reprenez des forces aussi vite que vous les avez perdues. Euh, cette vitalité, elle est, euh, vous la transmettez aux autres, c'est-à-dire vous êtes comme un espèce de, de courant euh, positif, euh, enfin quand vous êtes bien luné, hein, ce qui n'est pas toujours le cas, mais euh, vous êtes un espèce de courant positif qui euh, stimule euh, finalement les autres. Hein. Votre vitalité, elle va, c'est une vraie force, hein, parce qu'elle va entraîner les autres, euh, et euh, ils vont vous suivre. Hein? Alors parfois vous allez prendre des chemins un petit peu euh, euh, heurtés, hein, chaotiques, mais bon, euh, on vous suivra parce que vous avez cette euh, cette force en vous, on peut dire d'ailleurs que vous êtes euh, parfois des forces de la nature. Hein? Deuxième force, votre rapidité. Hein? Alors là on ne peut pas dire que vous êtes lent, au contraire, vous êtes même parfois trop rapide, vous aimez la vitesse. Déjà en voiture, à moto, même à vélo, vous êtes quelqu'un qui fonce. Alors je, vous ne foncez pas forcément dans le mur, hein? mais euh, parfois vous foncez tout en sachant qu'il vaudrait mieux euh, vous tempérez, hein, mais il n'y a rien à faire, hein, c'est cette vitalité dont on parlait qui fait que vous voulez que tout aille vite, que tout soit fait instantanément, hein, vous êtes le signe de l'instantané. Donc euh, bon, alors la vitesse c'est une force par rapport aux autres, par, ce, par rapport à ceux par exemple qui sont un peu plus lent que vous, hein, on parlera tout à l'heure de votre voisin taureau, mais euh, bon, c'est euh, un atout, mais ça peut aussi euh, vous jouer des tours, parce que aller trop vite c'est sauter parfois des étapes et euh, bon, euh, votre truc après il est bancal, hein, donc euh, essayez, ça c'est vraiment une chose, une force qu'il faut vous essayez de contrôler de manière à la mettre à votre service et non pas à, à la subir, parce que bon, euh, si vous êtes victime, bon, ben, je ne sais pas quoi, vous allez courir trop vite, vous allez vous tordre le pied, vous allez euh, euh, même chose si vous marchez trop vite, même chose si vous conduisez trop vite, les, les excès de vitesse à un moment ou à un autre, ça peut se retourner contre vous. Mais bon, dans le monde des affaires, dans le monde du travail, dans la vie quotidienne, parfois être rapide, ça peut nous sauver de beaucoup de choses. Troisième 3 force chez vous le Bélier, la compétitivité. Bon, vous êtes un euh, compétiteur euh, exemplaire, vous aimez la rivalité, vous aimez vous mesurer hein, à, à, des, à des choses difficiles, vous aimez relever des défis, euh, vous êtes... Et d'ailleurs, plus on vous met au défi de faire quelque chose, et plus vous le faites! Hein. Et si on vous dit non, tu n'en es pas capable, et ben euh, vous redoublez euh, Hein, de détermination euh, à remporter euh, la compétition, parce que avant tout, vous êtes bélier, vous voulez gagner. Hein, c'est ça le truc, vous voulez être le premier, vous êtes le premier signe hein, du zodiaque, donc vous voulez être le premier partout, il euh, y a une question de... Bon d'abord que vous aimez la compétition, ça c'est sûr, mais il y a aussi une question d'orgueil, n'oublions hein, euh, pas que votre second maître c'est le soleil, et que le soleil, bon, hein, il se doit de briller et d'être au-dessus des autres, et ça fait partie euh, de votre euh, sens de la compétition, euh, c'est-à-dire que vous voulez absolument gagner, et euh, vous êtes très mauvais perdant, hein, ça vous met de très mauvaise humeur de perdre. <musique> Dernière force, mais vous en avez peut-être d'autres, hein, je ne sais pas, mais en tout cas euh, celle que j'ai déterminée comme étant une de vos forces majeures, eh bien c'est l'esprit d'entreprise, vous êtes un entrepreneur, vous avez besoin de bâtir, de... de voyez, d'être à l'origine des choses, d'avoir de, votre entreprise ou euh, si vous travaillez au sein d'une entreprise, de diriger un service, euh, euh, d'être celui ou celle qui, c'est pareil de, que ce que je vous disais tout à l'heure, qui donne l'impulsion, hein, parce que entreprendre, c'est donner une impulsion à quelque chose. Hein. Donc euh, vous avez le sens de l'initiative, vous avez le, euh, la, la possibilité de, de mettre euh, une énergie et une motivation dans ce que vous faites, euh, qui fait que vous faites partie de la race de ceux qui sont euh, parfois des leaders hein, dans ce qu'ils entreprennent. Mais bon, chacun à son niveau, hein, bien évidemment. Vous, mais, euh, je veux dire, il y en a qui sont euh, euh, patrons du CAC 40, et puis d'autres qui vont être patrons d'une petite entreprise, mais de toute façon, il y a cette euh, volonté toujours d'entreprendre.